Ah, voilà. Donc, euh, un sujet vraiment assez génial hein, qui a été euh, envoyé par Nuit debout Nice sur leur travail au contact des migrants. Et c'est vraiment la démonstration du travail que l'on peut faire à Nuit debout. Je trouve ça. Euh, et ça ramène un peu de chaleur là, parce que sur la place, il fait un peu frisqué. Voyez-vous. Euh, écoutez, il me reste plus, plus beaucoup de batterie en fait sur mon téléphone qui me sert à transmettre en. en euh, en, en, en 4G, donc je voulais euh, juste partager un peu avec vous quelques quelques réflexions en fait à propos de à propos du euh, du TC, oui, euh, de de de, euh, de Michel Rocard euh, Parce que voyez-vous quand même ce monsieur euh, qui nous qui, qui nous a quittés euh, un monsieur qui dérangeait beaucoup et aujourd'hui euh, euh, c'est toujours quelque chose qui n'est pas énormément mis euh, en valeur là dans les, dans les différentes euh, dans les différents discours qu'on entend euh, euh, bon c'est un demi mot quoi hein, mais euh, c'est quand même un hein, des politiques qui a tout constamment été mis un peu à l'écart alors aujourd'hui on va dire que c'est parce qu'il était trop à, à tout près à droite euh, euh, une autre fois, on a dit que c'est parce qu'il n'est pas mitterrandien. Euh... Donc ça veut dire quoi Parce que Mitterrand était à, à droite, selon ses propos. Donc c'est compliqué tout ça. Euh, je vais vous lire euh, quelques extraits de son interview qu'il avait donné euh, au point, et euh, dans lequel il est quand même assez saignant. Et euh, j'ai un peu l'impression que dans, ce, dans cette interview qu'il a donnée au point, il a... Euh, il y avait une forme de, de testament parce qu'il y a des euh, euh, ce qui est dit ce qui est dit est quand même assez euh, assez fort euh, donc alors attends je suis en train de remettre la main dessus ça arrive hop voilà et donc euh, bah, allez, voilà il y a plein de sujets il y a les 35 heures euh, il y a la droite, euh, ce qu'elle est, qu est ou ce qu'elle est devenue. Euh, il y a vraiment plein plein de sujets qui ont été, euh, qui ont été abordés. Je vais juste vous en faire un, quelques petits morceaux, parce que vraiment, il y aurait trop de choses à traiter, mais euh, des morceaux qui, quand même, moi, me paraissent assez, assez symptomatiques. D'abord, on va virer euh, le la petite rail qui a été utilisée par, par, le, par le point euh, sur euh, la gauche française rétrograde parce qu'en gros ils ont posé une question ils ont dit diriez-vous que la gauche française est la plus rétrograde d'Europe donc ça s'appelle une question fermée et monsieur euh, Rocard répond en deux phrases, trois phrases dans toute l'Europe la gauche française est celle qui a été le plus marquée par le marxisme elle est, elle emporte les traces on peut admettre que la pensée politique marxiste ou ce qu'il en reste est rétrograde vous voyez le truc pas, euh, il n'a pas dit que la gauche française est rétrograde. Il dit en gros que certaines personnes dans le parti socialiste qui sont encore un peu marxistes euh, sont rétrogrades. Donc c'est rien à voir avec la couverture du point. Bon, ça c'était... Je voulais un peu évacuer ce truc-là parce que quand même, euh, euh, pff, on, on nous l'a remis euh, sur 3-4 euh, couches euh, ces derniers temps comme si c'était euh, ce qu'il avait dit euh, de la gauche française alors que c'est pas du tout ça qu'il a dit... Euh, euh, il dit que dans la gauche, il y a certaines personnes qui sont un peu... Bah oui, parce qu'il euh, y a quand même euh, une très forte tendance avec Macron et Emmanuel Valls et euh, Michel Sapin, qui sont quand même euh, rocardiens et voilà, on ne peut pas se permettre de, de dire que la gauche est, euh, est rétrograde. Quoi. Ensuite, euh, y a, il porte un jugement assez, euh, assez sévère sur la droite française, et en, en lui posant justement la question comment il, il, il la juge, il répond que tous les pays développés, Amérique du Nord, Europe, Japon, vivent la même multicrise. Donc croissance ralentie, menace d'explosion financière, drame écologique et climatolo climatologique, auquel euh, la plupart d'entre nous ne comprenons rien. Donc il a, ça c'est des questions qu il a, auxquelles il a répondu il y a moins d'un mois. Hein. Euh, pour, et il continue, euh, pourquoi voulez-vous que la droite française y échappe elle est même étonnante. La probabilité de l'échec du président actuel a fait l'objet d'une visibilité plus claire et plus précoce que d'habitude. Or, donc une visibilité pour la droite, hein, euh, plus claire et plus précoce que d'habitude. Or, la droite, continue-t-il, au lieu de profiter de ce temps libre pour mieux étudier, comprendre et préparer le traitement de ces, de ces crises convergentes, a superbement tiré parti de la situation pour intensifier les conflits qui la traversent. Il craint, il finit avec cette phrase un peu lapidaire, il craint qu'elle n'ait guère augmenté son patrimoine intellectuel pendant ce mandat. Donc vous voyez quand même, ça, voilà, ça casse sévèrement euh, euh, la, droite, la droite française et sa, sa, sa soi-disant capacité d'attraper de, euh, de, de, de, de, de un peu et de profiter un peu du temps. Du temps parce que là, on, on va se retrouver avec... Euh, et, euh, euh, Alain Juppé comme candidat alors que bon ben voilà Alain Juppé c'est euh, le siècle dernier quoi. Euh, on continue, il parle des 35 heures, donc on, euh, il, il dit que bon ben il, euh, comment dans une, dans une usine automobile par exemple voulez-vous faire travailler au, au même rythme des gens qui sont à la production, à flux entendu, etc. Et il et continue, il dit que pour lui la seule chose qui est marché c'est la loi bien qui permet dans des centaines d'entreprises, comme chez Fleury-Michon, par exemple, de travailler 28 à 30 heures. Mais le coût du travail en France est trop important. Or, augmenter la durée du travail revient à, la baiss à le baisser. Oui. Euh, donc, euh, il, a, il admet quand même que euh, si on augmente le temps du travail, euh, la durée de travail, on, on abaisse les salaires. Ah, ouais. euh, et il y a un rééquilibrage à faire. Donc, la part des emplois dans le public pour lui, est aussi trop importante. Donc, il considère qu'il y a un million de fonctionnaires en trop. Ça, c'est le message aussi que dit euh, Sarkozy, hein, de son côté. Hein. Et donc, euh, selon... Alors, c ils reprennent, en fait, tous les deux, euh, le calcul de la Cour des Comptes. Donc, lui, pour lui, le rêve, c'est l'équilibre danois, euh, presque pas de chômage, et des gens qui n'ont pas peur euh, d'y tomber, car ils savent qu'ils qu ne resteront pas inactifs euh, longtemps, et qu'ils vont bé bénéficier d'une formation sûre et rémunérée. Alors, obligatoire dit-il, je ne suis pas sûr qu'elle est obligatoire. Est... Les choix qui les sont proposés sont des choix qui sont cohérents par rapport aux carrières des personnes. Et euh, les choses... Ah, je crois que... Je crois que la France a marqué un but. 21h14. Je ne crois pas que ce soit les Islandais, parce qu'il n'y aurait pas autant de joie. Euh, voilà, donc... Euh, ensuite... Euh, il parle aussi en fait de la euh, Enfin une question lui est posée sur la quatrième révolution industrielle Donc en fait euh, euh, les nouvelles technologies Et, euh, et, euh, et l'influence que ça a sur notre société Et donc il considère que les sources d'emploi existent Mais que pour les exploiter il faut de la connaissance qu'on apprenne les biotechnologies comme on, a, on apprend euh, l'Égypte ancienne. Donc euh, voilà, en gros, qu'on soit plus euh, actif et euh, qu'on aille beaucoup plus de l'avant sur euh, l'apprentissage. Euh, nos chefs d'entreprise et nos syndicalistes n'ont pas une culture économique suffisante. Et notre système social tue euh, les poules euh, aux œufs d'or. Il naît tous les ans en France autant de start-up qu'en Allemagne. Sauf qu'elles meurent dans les cinq premières années à cause de notre fiscalité et du poids excessif de l'administration. Voilà, donc il y a sa vision quand même sur notre développement économique et numérique euh, et assez collassé à ce que pensent quand même un certain nombre de, de start-upers et d'entreprises à travers la France. Ensuite, sur un débat qui, moi, me paraît plus intéressant, c'est qu'il considère que la gauche a perdu la bataille des idées. Et donc, et pas seulement en, en France. La crise est profonde, mondiale. Quel que soit le prochain président, il n'aura pas les moyens de résoudre tout seul la crise économique. Je ne prêterai donc pas au jeu de rôle de savoir qui sera le prochain on peut toujours s'en prendre en politique mais ce n'est pas sérieux nous sommes euh, passés de 5 à 6% de croissance économique non nous sommes passés de 5 à 6% à 2 à 3% au mieux et vraiment au mieux parce que là ces dernières années c'est plutôt euh, entre 0 et 1 euh, l'autre phénomène est le mépris pour l'investissement les détenteurs de fortune préfèrent désormais jouer avec leur argent qu'investir. les actionnaires s'y sont mis ils ont réclamé plus d'argent. Oui, mais ça, c'est le problème, c'est qu'avec euh, le socialisme tel qu'il le promeut, il laisse euh, quand même le, les entreprises décider de ce qu'ils veulent. Donc, il y a une forme de, de paradoxe euh, qu'il euh, qu n'admet pas facilement. Mais bon, le débat ne euh, pourra pas être forcément continué. Euh, c'est quand même une figure euh, politique importante euh, qui vient de quitter euh, euh, le le champ politique français et l'histoire française. Je pense que Michel reste, Morocca restera quand même un personnage important. Peut-être qu'il euh, deviendra une sorte de mondes france euh, auquel on fera appel euh, très régulièrement euh, dans la politique. Écoutez, euh, voilà. Je vais vous abandonner euh, sur ce. Euh, il y avait un JT, oui. Il y avait un JT qui était prévu mais il y a vraiment très très peu d'infos. Vous ne loupez pas grand-chose. Euh, et que je vais regarder quand même. Hein, mais... Euh, j'avais noté trois ou quatre points. Euh... Ah oui, il y avait le courrier. Euh... Pas le courrier. Euh... Il y a euh... le Parti Socialiste qui a fait une sorte de Nadalise de Nuit debout. Euh... Et, donc, euh... Et donc, ils ont commencé par. Alors, je vous laisserai euh, aller voir ça sur le Parti Socialiste. Franchement, bon, c'est un, euh... un peu indigeste. Euh, le premier paragraphe euh, vous donne le ton. Hein. C'est né le 31 mars dernier de la, contestation, de la contestation contre le projet de loi travail. Le phénomène nuit debout fait désormais réagir la sphère politique et la société sur les débordements et les dégradations qui s'y opèrent. Parce que nuit debout, c'est que ça, hein. Bon, d'après le parti Socialiste, ce serait ça. Donc, sans nier la réalité de ces incivilités, les nuisances que subissent les riverains, la monopole et la monopolisation de l'espace public, revenons sur l'essence même de ce mouvement. Euh, franchement, la monopolisation de l'espace public, c'est quand même n'importe quoi. Je veux dire quand euh, les skates s'installent sur la place, on les a jamais empêchés. Quand les, le parcours UCPA pour euh, les en, pour les en, pour l'handicap est venu, on a empêché personne de de s'installer. C'est Bon, c'est du grand n'importe quoi, bref. Voilà, donc si vous voulez vous pencher un peu vers, euh, vers, vers cette lettre qui euh, a couple une sorte de, de, de gymnastique où ils arrivent en même temps à récupérer une nuit debout et en même temps à dire que c'est un truc pourri et un truc inutile et un truc de, euh, de bordel, etc. Donc c'est quand même une sorte de gymnastique, de, retournage, de retournement de veste euh, assez, assez hallucinant. Euh, si vous avez envie de le lire à l'antenne, il n'y a pas de problème. Hein. Comme ça, tu le lis et puis en même temps, tu le découvres. D'accord. Bah viens, viens, viens, camarade. Donc, euh, euh, bah voilà, il y, euh, y a Baptiste qui est avec moi aujourd'hui à la logistique. Vas-y, installe-toi. Ah, je ne sais, sais pas si je suis encore en <rire> Voilà. Donc, il est ce texte. Hop, je le recadre un peu et ouais. je lui donne le texte. Voilà. Je mon capuche. Alors, né le 31 mars dernier de la contestation contre le projet de loi travail, le phénomène nuit debout fait désormais réagir la sphère politique et la société sur les débordements et les dégradations qui s'y opèrent. Sans nier la réalité de ces incivilités, les nuisances que subissent les riverains et, le, et la monopolisation de l'espace public, revenons sur l'essence même de ce mouvement. Depuis près d'un mois, le mouvement nuit debout a évolué de son objectif premier, à savoir la contestation du projet de loi travail. Il cohabite parfois autant de revendications différentes que de personnes. Il s'est aussi étendu au-delà de la capitale et même à l'étranger, démontrant ainsi qu'il ne s'agit pas d'un mouvement parisianiste réactionnaire, mais bien d'une contestation plus générale partagée par une infime partie de la population sur le territoire national. Par une infime partie. Euh, C'est <rire> incompréhensible ça. Ce mouvement nous apporte un certain nombre d'enseignements sur la vie politique française. Le premier confirme que la jeunesse qui compose majoritairement ce mouvement ne se désintéresse pas de la politique. La si les jeunes restent pourtant majoritaires parmi les abstentionnistes lors des élections, ils ont démontré par les manifestations organisées contre le projet de loi gouvernementale, puis par leur présence sur Nuit Debout, leur volonté de faire entendre leur modèle de société. Simplement, la jeunesse illustre ici son recours à des formes de mobilisation différentes de la traditionnelle manifestation. Rassemblements spontanés, réseaux sociaux, pétitions en ligne, sont des outils d'expression politique qui doivent être intégrés, légitimés et entendus dans les mêmes conditions que les actions classiques par les instances de gouvernance politique. On comprend rien. Ils font des allers-retours, en fait, entre euh, c'est bien, c'est pas bien. <rire> le deuxième enseignement est qu'une partie de la société est en attente d'un idéal qui n'est plus incarné par le système politique tel qu'existant. Lors de la dernière campagne présidentielle, François Hollande a fait adhérer à sa candidature parce qu'il a cristallisé les espoirs et un certain nombre de valeurs, parmi lesquelles la justice sociale, après des années de gouvernance par la droite et une présidence Sarkozyste qui, au projet de fond pour la France, a privilégié un agrégat de mesures libérales et de déclarations médiatiques. François Hollande, pas du tout libéral, lui. Il est vraiment euh, super gars, ce gars. Un mode de gouvernance qui donnait l'impression de répondre à la préoccupation du mouvement sans que ses annonces soient suivies des faits. C'est le même phénomène qui s'incarne actuellement aux états unis en la personne de Bernie Sanders. Oui, parce que c'est la même chose. <rire> François Hollande, Bernie Sanders, oui. « Dans un pays qui sacralise les libertés publiques et qui a toujours été hostile à l'interventionnisme public et à l'État-providence, le succès inattendu de ce candidat démocrate provient du fait qu'il incarne un idéal. Même si son programme peut paraître pour partie utopique et le doute légitime quant à sa possibilité de concrétisation effective, le discours de Sanders basé sur les valeurs et non la « real politique » fait adhérer un certain nombre d'individus parce qu'il est porteur de sens, d'une vision de la société à attendre, d'un socle de valeurs inaliénables. » C'est donc une adhésion à une communauté de valeurs plutôt qu'à un programme, ce qui se ressent dans le rassemblement de nuit Debout. Euh, C'est <rire> hallucinant. On voit ce, en venir. ce sentiment d'une perte de valeurs de la classe politique, d'une perte de repères sur les valeurs défendues par chacun des partis traditionnels, en raison de leurs débats et querelles internes incessantes, fait naître aujourd'hui chez une partie de la population, en augmentation constante, un sentiment de désintérêt croissant pour l'action des élus, de défiance et un manque de confiance profond dans les représentations Alors, des élus. Là-dessus, faut faire une petite remarque. Hein. Euh, en gros, euh, ça dit que euh, c'est la faute des frondeurs s'il y a une un critique du système. C'est-à-dire que si les gens ne vont plus voter, c'est parce que il euh, y a des gens qui veulent sortir du rang euh, au sein du Parti Socialiste et qui ne sont pas d'accord avec. Donc en gros, si les gens vont moins voter, c'est parce qu'il y a trop de démocratie à l'intérieur du Parti Socialiste. Donc euh, voilà, c'est... Elle est courante, hein, c'est pas du tout le Parti Socialiste qui a inventé le, jeu le concept. Hein. Donc en continuant, si tu veux. Et évidemment, on ne parle jamais des, euh, des réformes économiques qui sont mises en place. C'est euh, jamais ça le problème, c'est que euh, des problèmes euh, politiques. Enfin bref, euh, su, oui sur plan économique, car plus qu'un dysfonctionnement de notre modèle entrepreneurial et de production, c'est le ressenti des entrepreneurs d'une instabilité législative, de la non-croyance dans les mesures gouvernementales pour la reprise, qui, qui conditionne les, ac les actions entrepreneuriales individuelles et paralyse pour partie l'économie. Sur le plan social, c'est la perception des injustices et le sentiment de déclassement qui participe à sa réalité. Alors, okay. Alors, ça c'est extraordinaire parce que quand tu parles de perception et de sentiment, en fait, tu tu, tu, dé, tu dévalorises en fait, c'est c'est des gens qui sont trop passionnés, c'est pas. oui, mais même c'est c'est ils sont pas c'est pas la raison qui ouais. qui guide leurs actes. C'est vraiment une sorte d'impulsion, on est sauvage en fait un peu. Pourtant, les chiffres démontrent depuis 2013 une baisse des inégalités entre Français comme jamais observé depuis 1996. On va vérifier, ça. On va vérifier. <rire> Face à ce besoin d'espérance dans la politique comme facteur de transformation de la société, il est indispensable d'inverser cette tendance. Premièrement, par l'élaboration d'un programme de société réincarnant des valeurs, un espoir. Ce qu'ambitionnent les cahiers de la présidentielle animés par Guillaume Bachelet. Plutôt que les discours qui créent l'insécurité chez les Français, les divisent et les renvoient à un programme politique d'adaptation aux inégalités plutôt que correcteur de ces dernières. Deuxièmement, en proposant un engagement politique qui ne passe pas obligatoirement par les appareils partisans. Parce que beaucoup de Français ne se trouvent pas dans les partis politiques traditionnels, il faut ouvrir des formes de rassemblement autour de valeurs communes différentes. A ce titre, le lancement de la belle alliance populaire constitue une réponse. L'enjeu de son succès, tu connais ça oui, alors la Belle Alliance Populaire, c'est un formidable flop. Alors, c'était... En fait, la Belle Alliance Populaire, c'est une sorte de courant qui est créé par des copains à François Hollande pour porter sa candidature dans les primaires qui vont avoir lieu au mois de janvier à la suite du fait qu'il aura déclaré sa candidature. Donc, mais le truc, c'est qu'ils ont lancé ça euh, dans un au gymnase, euh, dans un gymnase. Et... Euh, Selon les photos, hein, que tu sois euh, à l'intérieur du Parti Socialiste et que tu es en train d'essayer de construire une image, ou selon que tu es dans un autre truc euh, et que tu, es, tu montres la réalité des choses, ben, tu vois qu'il y a vraiment euh, beaucoup moins de monde. Mais je crois que j'ai une image. Je vais voir si je peux vous le montrer là tout de suite. Euh... Alors, je vais aussi essayer de remettre le son parce que sinon... Euh... Donc là, vous voyez, en fait, il y a deux images. À gauche, il y a l'image... Euh, qui a été prise en bas où on voit beaucoup de monde, machin tout ça, énormément de monde au gymnase, Japi pour euh, le meeting euh, donc euh, oh, j'ai déjà oublié leur nom, C'est BAP c'est quoi déjà La belle alliance. Voilà, voilà. j'arrive pas à leur entraîner euh, Et puis à côté, il ben, y a un journaliste qui a pris une photo et là on voit qu'en fait c'est bien bien vide quoi euh, personne... C'est quand même, il y a genre euh, deux, deux personnes, enfin voilà, il y a peut-être 50 personnes hein je sais pas, est-ce qu'ils ont compté les techniciens ou pas Bon, c'est un peu comme euh, les, les jours de beau temps de temps un peu pluvieux et de matchs sur la place de la République, ouais, quoi. Hein, on va dire. <rire> voilà. Et là. Ah c'est mieux, non Bon, on va continuer à la lecture. Donc nous en étions à euh, la, la fameuse, à ce titre, le lancement de la belle alliance populaire. Ah oui, donc l'enjeu de son succès résidera dans la capacité de permettre les initiatives individuelles et non uniquement la mise en œuvre d'initiatives descendantes de la part de l'appareil politique. Troisièmement, en effet, il est indispensable d'interroger notre fonctionnement partisan, qui doit rendre acteurs les militants, les sympathisants et tous citoyens qui souhaitent faire la promotion de valeurs communes. Il ne plus de nuit debout là. Ils ont arrêté et, attends, en fait. C est, c est, ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, ils se moquaient des valeurs. Oui. Et maintenant, ils veulent faire la promotion. Alors je sais pas. C'est leur valeur quoi. Oui, voilà. <rire> c'est leur valeur, voilà. Euh, je continue. Au delà de l'acte de vote, c'est en effet la capacité d'initiative politique qui doit être encouragée comme, celle se pa... comme cela se passe aux États Unis. La liberté donnée aux initiatives des militants et sympathisants, notamment sur la toile, permet la création d'outils plus en phase avec les modes de communication actuels et une personnalisation du message qui assure son appropriation et sa diffusion. Si certains mouvements politiques se targuent aujourd'hui d'incarner cette révolution en marche, en plaçant les individus comme acteurs et non spectateurs de la vie politique, donc là, il parle de nous, je crois, ils rencontrent une limite. Le fait de ne porter ni socle ni valeur, de, de valeur, ni modèle économique ou de, so ou de société. C'est complètement faux. On parle que de ça à Nuit Debout. On n'arrête pas de parler de socle de valeur et de modèle économique. C'est donc un agrégat d'individualité qui n'a pour seul point la volonté de s'impliquer dans la vie politique Sans y apporter pour l'instant du sens <rire> ben, Il est en effet fondamental De conjuguer rénovation des pratiques militantes Avec une meilleure lisibilité de l'essence idéologique du parti Ils se disent militants encore quand même Le parti socialiste c'est encore, des... encore des militants Sous peine d'une déception plus grande encore des français D'accord, ben... Nous, on ne se sera pas déçus en tout cas. <rire> oui, bah, nous, c'est bon quoi. On est déçus, on est déçus sur plusieurs générations. Donc ça devrait aller quand même. <rire> en termes de déception, on a de la marge. Euh, par contre, très clairement, c'est les personnes qui veulent se faire mousser avec ce genre de texte arrivent à publier sur le parti socialiste parce que en fait c'est ça qui se passe ce sont des cadres euh, ils sont rentrés et on les a installés machin comme ça et donc ils savent que pour monter bah, faut, faut qu'ils fassent un peu des actes de panache tu vois des actes un peu et donc euh, on les a missionnés pour essayer de lutter idéologiquement contre nuit debout avec ce genre de, de courrier qui est juste euh, juste un voilà un non sens quoi voilà. ouais. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, voilà, comme ça, tu avais envie de le lire, donc du coup, ça te donne. Ouais, ouais, bah, non, je sais pas comment réagir là, mais euh, je vais, je vais le cogiter. <rire> bon, voilà. c'est un peu, c'est un peu du grand n'importe quoi, et c'est euh, surtout euh, euh, le parti socialiste qui se fait plaisir en faisant, réinterprétant beaucoup, beaucoup les choses, quoi. Voilà, ça va être un peu la fin. Euh... Non, si je voulais vous parler encore d'un petit truc. Euh, oui, voilà, c'est les migrants sur la route de l'Egypte. Voyez-vous, en fait, il y a près de 10% des migrants qui viennent en Europe, qui passent par l'Egypte. Et donc, le... c'est très dangereux parce que le voyage dure souvent plus de 10 jours et qu'il y a très peu de bateaux, en fait, sur cette trajectoire. Ce qui fait que si les bateaux coulent, s'il si y a un accident, etc., il n'y a personne pour, pour venir les sauver. Donc, le dirigeant de l'Agence européenne de contrôle des frontières, Frontex, il qui s'appelle Fabrice Léguéry, euh, a confirmé que depuis la fermeture de la route des Balkans aux migrants donc vous savez qu'il y a tout un ensemble de pays comme ça qui ont mis des barrières et qui ont, mis, qui ont bloqué le passage des Syriens euh, euh, voilà euh, les départs se faisaient, euh, se faisaient de plus en plus depuis les côtes d'Afrique du Nord, en particulier de Libye vers l'Italie. Donc la route méditerranéenne centrale n'a jamais été autant fréquentée selon lui 13 à 14 fois plus de réfugiés rejoignent l'Italie depuis la Libye que de migrants la Grèce en provenance de la Turquie. Vous voyez l'information... On n'entend pas parler de cette information-là de, ce, de cette manière-là. Hein. Donc 13 à 14 fois plus de réfugiés rejoignent l'Italie depuis la Libye que de migrants. La Je Grèce vous en provenance... Place pour Merci. Sympa. Voilà. Euh, et donc, euh, depuis 2010, en fait, il faut, faut aussi voir que depuis 2014... Plus de 10 000 migrants ont perdu la vie en Méditerranée. C'est-à-dire que quand ils prennent la route de Libye, c'est quand même un peu une catastrophe. Et euh, euh, déjà depuis le début de l'année 2016, près de, de plus de 2 personnes ont perdu la vie. Et ça, c'est le HCR, donc le Haut Commissariat aux Réfugiés, euh, qui nous a annoncé ça. Donc c'est voilà, c'est des chiffres assez dramatiques. Euh, voilà, il y avait ces trois infos. Voilà, ces trois infos, le texte, machin. Euh, et puis voilà, il y a une dernière chose, je vais vous quitter avec ça. Euh, alors, j'ai eu cette idée là, je voudrais en discuter avec vous. Faites-moi vos retours hein, sur tvdebout.gmail.com. Est-ce euh, que ce serait intéressant Est-ce que ça vous plairait par exemple qu'on fasse euh, des JT euh, à travers la France C'est-à-dire qu'il qu y ait des gens euh, qui viennent me voir, enfin qui m'envoient un mail en disant Bon voilà. Le, le jeudi, le vendredi, le lundi, le mardi, je suis dispo pour faire un JT et j'ai un peu de temps pendant la journée pour euh, faire le contenu. Et donc à ce moment-là, j'apprendrai ou je vous apprendrai à, à faire un JT. Voilà. Donc si vous avez envie d'essayer, si c'est une idée qui vous intéresse, euh, qui vous plaît, ben, euh, l'idée c'est d'essayer de décharger un peu la charge de travail ici et puis... Euh, et puis voilà, et puis d'essayer de partager avec d'autres nuits debout. Dans l'idéal, quand même, c'est que ça se fasse au sein d'une nuit debout. Hein. Moi, là, aujourd'hui, euh, je suis sur la voilà, place. Vous hein. avez vu un peu euh, les images de, de la place. Hein. C'est euh, voilà. Euh, moi, je suis euh, voilà. dans, dans la place. Et donc, l'idée, c'est que si vous faisiez, euh, vous aussi, de votre côté, des, euh, des, des JT euh, debout euh, à partir de vos nuits debout, ce euh, serait vraiment super top, je trouve, hein. enfin, je pense, peut-être. Enfin, c'est à vous de me dire. Euh, donc voilà, Donc euh, merci beaucoup à tous. Merci encore pour votre soutien. Merci d'avoir regardé. Il euh, y a eu certainement pas mal de, encore de ratés. Je suis vraiment super content que ça se soit bien passé pour euh, le concert Debout. On a fait euh, vraiment notre maxi pour pouvoir vous le diffuser en direct avec une correcte qualité euh, d'image. Euh, ce qui n'est pas tout à fait inégal parce qu'on a couplé webcam et vraie caméra. Donc euh, voilà. Euh, mais... En tout cas, il y avait quand même de l'idée et il y avait quelque chose de plutôt sympa. Merci à tous. Euh, on se retrouve euh, mardi, lundi, journée off. Mardi, manifestation du 5 juillet avec pas mal d'annonces. Il y a quelque chose qui se passe euh, à Mediapart aussi avec euh, l'AG citoyenne. C'est Caroline de Haas qui annonce ça. Euh, il y a Nuit Debout qui est intéressé dans ce truc-là. j'en ne sais pas beaucoup plus. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Les choses se construisent un peu au fur et à mesure et donc voilà et puis n'hésitez pas à envoyer vos critiques vos remarques, vos insultes euh, tout ça à tvdebout@gmail.com. on se quitte sur cette entrefaite. Euh, et puis ben, on se retrouve euh, on se retrouve mardi tchuss et merci encore à vous <rires>